Allez bon, On était à Madrid du coup, et il y a les gars de la Watt qui nous ont envoyé un message pour nous proposer de, de faire une petite sortie en nature avec eux. Du coup bah, là ils nous ont emmené un petit spot de cliff. Donc c'est un 11 mètres normalement, on sait pas mais on va, on va le mesurer. Mais quand on le regarde, c'est à peu près 11 mètres. L'eau elle, elle est vraiment froide, mais euh, ils ont l'air grave déter là. Ils sont arrivés euh, tout à l'heure et ils veulent faire plein de trucs un peu sketchy et tout, donc euh, on va voir ça. Là ça fait 11 mètres ouais. C'est It's pour For doubles c'est nice. Ah il pense à chaque détail. J'ai pas bon envie de me prendre ça après le détente là. est cool. Et en fait, on a trouvé un détente. Enfin, c'est les gars de la Watt qui nous ont trouvé ça. Il y a une table qui est juste avant le saut. One step, two steps, un jump. Et du coup, si on court et qu'on pose un pied sur la table, qu'on saute par dessus euh, la barrière, on peut aussi euh, faire le saut. Mais du coup, il y a vraiment un détente avant le cliff et ça rend un peu la chose euh, compliquée. Okay, okay, la <rire> okay. La team Watt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une team espagnole de parcours de base. Et en fait, euh, bah, ils font plein de choses, plein d'aventures, plein de cliffs. Et du coup, quand ils nous ont proposé euh, bah, de les rejoindre sur euh, un petit cliff, on a direct dit euh, OK, let's go. Et là, on va passer une bonne après-midi, je pense, à cliffer tous ensemble. T'es ok sur la prep Ouais, je pense, c'est bon, franchement ça part, on avait mis euh, deux lignes, donc si t'arrives derrière celle-là, ça le fait, mais c'est chaud. Et si t'arrives là, ça le fait. Donc euh, moi j'arrive là, je crois qu'il est temps de partir. Hein. <rire> Allez, moi Oui Je... Let's go, baby. Oh, il est plus pas baby C est, c est, c est, c est il est passé tellement proche ouais, Il, coup. Coup. Ah, il était tellement cool. Mais mon élan il était pas dingue et genre là j'ai bégayé et je me suis dit vas-y j'y vais quand même Mais du coup j'ai fait full hauteur et pas de longueur Genre je me suis dit je passe la barrière Mais bon ça la fait crème Ça bien Ah oh oui ça bien. Bon les dernier clip de la journée là On va faire un petit trix plaisir avec Mathieu Elle est vraiment trop froide genre moi je sens que mes pieds j'ai l'impression de kiffer sur deux glaçons là <rire> Mais bon c'est cool En vrai il y a eu des nouveaux tricks Il y a la Watt qui est là il fait beau on est en Espagne Ça fait plaisir On va se réchauffer auprès d'un petit feu Ça va, Matt ouais, ça va, ça va. C'est fin de session là. <rire> oh, okay, là c'est mort. Il fait trop froid. Les gars, ils sont partis euh, chercher du bois. Ils ont ramené le bois, petits petit truc, là. Ça fait plaisir, là. Après une bonne session de cliff, on a allumé un petit feu dans un refuge. Ah, c'est chaud là. Wow. <risa> pues yo que sé, tío, que hemos venido a grabar hoy un billete aquí y he invitado a los Wishigan a que vengan a este spot ya que está guapísimo. Eh, me alegra mucho de que os haya gustado y es, es invierno, hace frío, pero esto en verano puede ser otra cosa. Merci, merci à On vient de finir la, la petite session avec la Watt, donc c'était vraiment trop stylé, tout le monde a bien bien kiffé là. Et puis ils nous ont donné un petit spot de grotte, donc euh, normalement euh, normalement c'est ici. Je me suis fait mal là Ah mec, je me suis éclaté Mais il y, bah, y a des pires qui... Enfin genre j'avais pas vu, il y en a une qui ressort plus que les autres, et avec ma capuche je voyais pas grand chose et en me relevant je me suis pris une pierre dans la gueule mais genre ça fait vrai <rire> ce genre d'apprenti aventurier Ah mec ça... mais oh, en fait c'était tellement fort que d'un coup genre ça m'a fait un électrochoc Là <rire> on est même pas encore rentré dans la grotte que Mathieu il commence à dire ouais moi je suis claustro euh, et tout je <rire> suis pas serein là Non mais on est là <rire> Le cliff ça me va, le parcours aussi Mais putain les, les trucs de grotte là je suis pas sûr. Oh c'est étroit de fou Non mais en vrai je vois j'ai pas de lumière c'est horrible Ah je me suis éclaté là Attends mais lumière Ça y est on est enfin sorti de la grotte Moi j'aime pas trop ces endroits où on est tout recroquevillé, tout doit être faufilé et tout ça me panique un peu Mais bon là on est, on est sorti il y a une superbe Une super journée à kiffer avec la, la Watt, c'est des mecs vraiment inspirants, c'était bon délire, donc ça fait vraiment kiffer. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous avez kiffé cette petite journée avec nous, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre shop de vêtements, à dimanche prochain